Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent, un millier d'ennemis. Nous t'enlèveons par nos chants, par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exatons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'aime. Viens, Jésus, prends la place d'Ivoire. Viens, Jésus, prends la place roi. Jésus, nous te courons. Dog! Dog.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 quand irai je et paraîtrais-je devant la face de Dieu, mes larmes ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse Où est ton Dieu Je me rappelle avec efficacité de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de qui des joies et des choses de grâce, multitude en fait Pourquoi t'as mon âme et je me tiens au-dedans de moi « Espère en Dieu, car j'ai louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mithar, Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. » La nuit, j'ai chanté ces louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi t'as bâti mon... Pourquoi m'oublie-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous pressoir de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, À mes yeux sans cesse où est ton Dieu Pourquoi t'as bâti mon âme Et je m'étais au-dedans de moi espère en Dieu, car je le louerai et je le louerai encore. Amen. Comme une biche soupira après des cours ainsi mon âme soupira après Oh mon Dieu. Mon âme en soin de Dieu, dit Dieu, Dieu, Dieu est vivant, car il est j'ai par Amen. Uh -huh. Seigneur, Seigneur, oui, encore, encore. encore. Oh, une fois, Seigneur, Seigneur oui, je sois, je sois, du Dieu vivant, Jésus, du soin, Dieu vivant. Oh que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, même si les hommes se taisaient Père, Oh Dieu, la nature entière pourra te louer, mon bien Seigneur. Parce que tu es vraiment le Seigneur du ciel et de la terre. Notre âme soupira après toi. Reconnais que tu es réellement celui qui lui donnera du bien-être, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Qui restaure toutes choses, mon bénémoine Seigneur, Qui réjouit aussi l'âme altérée, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci vraiment d'être fait connaître à nous, Seigneur. Nous ne te cherchions pas, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais c'est toi qui nous as cherchés. Tu t'es fait connaître à nous, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions prendre courage. Seigneur, nous étions là soifés Seigneur, languissant dans les déserts où nous marchons Seigneur, mais tu es venu nous abreuver Seigneur, oh encore une fois mon bénéfice Père Saint-Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, bénémoine, Père oh Dieu mon âme te louera mon bénémoine, Père saint l'âme de ma soeur te louera l'âme de mon frère te louera, et cette âme te loue encore aujourd'hui, bénémoine, Père Saint-Dieu pour tout le bien fait, pour tout le haut fait mon bénémoine, Père Saint-Dieu parce que tu l'avais sauvé, sauté du tombeau mon bénémoine, Père oh Dieu, oh tu nous as placé dans les lieux céleste en Christ mon Seigneur Nous nous résistons de tes bénédictions Seigneur Tu es l'alpha, tu es l'oméga Tu es le commencement, tu es aussi la fin Seigneur Tu es le grand conquérant mon bénéfice Le victorieux de Golgotha Nous te disons merci Seigneur Tu as tout vaincu Seigneur et la victoire t'appartient, Seigneur. Et ta victoire est notre victoire, mon bénévole Seigneur. Tu consoles les âmes affligées, Seigneur. Tu relèves les maladies, mon Père Dieu. Ce qu'ils ont fait, mon bénévole Père Dieu. Tu fortifies les lames, mon Dieu. Seigneur, nous sommes à toi. Et nous sommes heureux, Seigneur, de voir chanter les chants de victoire pour ce Jésus qui nous a sauvés. Merci réellement pour ce que tu es pour nous, mon bénévole Père Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu vivant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Pour les changements des cantiques, mon bébé, mes Seigneurs, oh Dieu, merci d'avoir inspiré, Père. Nous te louons pour tout ce que tu fais, Seigneur. C'est ton œuvre à toi, Père Saint-Dieu. Agis comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons tous nous soumettre à toi, Père Saint-Dieu. Selon ta conduite à toi, comme tu le fais, Seigneur, nous sommes un peuple qui t'appartient, un peuple qui veut se soumettre à toi. Seigneur, sois béni, Père. Merci pour le psaume, merci pour tout, Père Saint-Dieu. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont là, ah, Père Timisan, connectés aussi, Père Saint-Dieu, qu'ils soient bénis qu'ils soient aussi fortifiés, visite encore par toi, encore en ces jours, mon bébé, Père Saint-Dieu. Pour toutes les merveilles que tu accomplis, Seigneur, nous ne pourrons jamais, Père nous détacher de toi, Père. Nous serons toujours là à pouvoir te suivre, Père Saint-Dieu, parce que nous avons goûté combien tu es bon. Et nous sommes attachés à toi parce que nous savons qui tu es, mon bien-aimé Père Saint dieu Loué soit ton Saint-Nom. Peu importe les vents, peu importe la tempête, peu importe la souffrance, Seigneur. Nous te connaissons, toi. Nous savons qui tu es, Seigneur. Ta capacité à toi, nous la connaissons, mon bien-aimé Père, Dieu. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui a toujours la victoire, Père. Même si tu ne dis rien, Seigneur. Oh Dieu, ton silence est une bénédiction pour nous, Père. Louons j'ai honneur à toi Alléluia. Alléluia. Alléluia Tu es réellement Dieu mon sauveur Oh tu es véritable mon roi Merci Père Tu ne dois rien à personne Seigneur Oh que ton nom soit béni Nous te sommes soumis Seigneur Nous chanterons, nous te louerons Nous bénirons ton nom Bénéme et pas difficile Dans toutes les circonstances Oh Dieu Que ton nom soit béni Pour ce que tu fais Tu es digne de recevoir L'honneur, la gloire, et la puissance Sois béni et glorifié Nous t'avons ainsi prié à Père Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen. Oh, qu'il soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Nous ne vivons que pour lui. Père, nous importe ce que le monde peut penser, même les afflictions que nous pouvons rencontrer. Nous sommes à lui et cela nous suffit. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons vous asseoir. C'est vraiment une grande consolation et une grande joie de savoir qu'il il est toujours le même. Et si, il demeure le même, pas si, mais il demeure le même, puisqu'il est le même, Nous savons que tout ce qu'il a fait, c'était toujours très bien pour lui et pour nous aussi, comme la Bible le fait savoir, Dieu vit que cela était bon. Et il n'a jamais fait quelque chose pour le malheur des hommes, mais tout ce qu'il a fait, c'est toujours pour le bien des hommes. C'est pour ça que nous sommes encouragés fortifiés dans toutes les circonstances où nous pouvons nous trouver. Nous le remercions vraiment pour euh, sa bonté, ses compassions à notre endroit. Quand nous faiblissons, il est celui qui nous relève. C'est vrai comme les psalmistes vous voulez dire que quand je chancelle au Éternel, ta bonté à toi me sert d'appui. Ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir entendre de paroles comme ça que le Seigneur, notre Dieu, a voulu que ce soit mis par écrit. Enfin, que lorsque nous nous trouvons dans des moments tellement difficiles, nous puissions fixer nos regards sur lui. Il est celui qui suscite et qui consomme aussi la foi. Parce que la foi est un don qui nous a été donné par le Seigneur. Et nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise au sein, une foi pour toutes. Et c'est pour ça que nous l'implorons la grâce. que Parce que la Bible nous fait savoir que cette foi véritable est un don de Dieu. Elle vient, elle se nourrit toujours de la parole de Dieu. Que, que le Seigneur nous aide effectivement pour que nous puissions nous accrocher à, à chaque parole. Vous savez, quand on, on regarde, c'est cela qui nous donne aussi le courage dans notre marche effectivement de, de tous les jours. Quand nous regardons ce qui nous ont précédés, et comment ils se sont aussi accrochés à, à chaque parole de, de ces dieux, effectivement, et qu'en s'accrochant à chaque parole qu'il a eu à pouvoir prononcer, à la croire, même dans les moments le plus difficiles, et la victoire, ils l'ont toujours eu. Quand nous regardons, par exemple, euh, cet homme Noé, il est quand même difficile de pouvoir, quand même, concevoir que, humainement parlant, un seul homme dans un environnement où il y avait beaucoup de gens, effectivement, et toutes ces personnes-là, effectivement, il en avait rien à faire avec les choses qui concernaient Dieu. Et c'était et, élu et là lui-même et, et la Bible, quand la Bible rend témoignage c'est la vérité, c'est mon frère c'est pour que nous aussi dans des circonstances dans lesquelles on peut traverser, que nous puissions savoir effectivement que Dieu n'a jamais failli parce qu'il y a eu de ceux aussi qui étaient comme nous effectivement qui ont eu à pouvoir s'accrocher. Si Dieu pouvait faillir, on allait voir leur fin était bizarre mais on a vu que Noé malgré qu'il y avait l'opposition et vous vous rendez compte, c'est vrai frère et ça, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement que la Bible le dit qu'effectivement ces personnes, ces hommes-là, en, en leur temps, en, au temps de Noé, mais toutes leurs pensées, leur cœur, toute leur imagination, tout ce qu'ils pouvaient avoir, tourné tourné vers le mal. Et, et cela n'est pas une fois, mais chaque jour. Et comme ça, alors, ils pouvaient être influencés par le mouvement qu'il était là, pour pouvoir se regarder et dire effectivement, mais puisque les autres le font, parce que bon, c'est quand même une masse. C'est pour ça que c'est le Seigneur nous rappelle effectivement qu'il ne faut jamais, jamais se fier à la quantité, à la masse ou à la foule. Parce que quand on regarde la foule, oui, on est c'est la nature de l'être humain. Ne vous confiez jamais dans la foule. Ils peuvent être mis. Ah mais puisqu'ils tous milliers, ils croient comme ça, comme ça, c'est qu'ils de la vérité. Non monsieur, allez-y, c'est les Indiens. Vous en trouverez des milliards qui croient effectivement à, à, à, à leur religion, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, ils ont raison Non, non c'est pas la foule, effectivement. C'est en fait, c'est lui qui a toujours raison. Et quand il parle, effectivement, il est toujours vrai, c'est toujours Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu, quand même. Hein? Parce qu'il y a plusieurs dieux, vous savez, chez les uns comme les autres, ils ont plusieurs dieux, effectivement. Parce qu'il faut connaître, qu parce que tous les autres, effectivement, il a dit lui-même, il dit, mais hors de moi, donc en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Et après moi, il n'y aura jamais de Dieu. Donc c'est aussi une grâce que toi et moi, nous ayons pu connaître le vrai Dieu. Le véritable, effectivement. Donc tous les hommes, effectivement, sur la terre, effectivement, cherchent à pouvoir adorer un Dieu. Et puis ils trouvent, effectivement, fait, ce qu'on appelle des idoles, en fait. Quand on parle des idoles, en fait, c'est quelque chose qu'on a imité. En fait, on a fait de ces choses-là comme un Dieu pour eux. Mais nous, nous ne pouvons pas faire de Dieu comme un Dieu parce qu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu, c'est la grâce qu'il nous a accordé, effectivement, de pouvoir réellement connaître et les servir. C'est cela la grâce qu'il avait aussi. Et même tous ces gens, effectivement, dans tout ce temps que vous pouvez regarder, quand on regarde un peu la Genèse, c'est-à-dire que, parce que c'est le chapitre 6, effectivement, vous voyez que ce n'était pas loin du chapitre 1, chapitre 2. Donc c'était la progression, effectivement. Donc, ces gens-là, quand même, ils n'avaient pas eu beaucoup de divinités que les gens se sont fabriquées. Vous direz, « mes frères, Mais frère, mais oui, mais oui mon frère ma ça. » Je vais vous poser la question pour que vous puissiez être rafraîchis. À quel Dieu, vers qui, effectivement, Caïn et Abel sont allés offrir l'offrande Parce que Caïn était un fils du malin. Donc cest dit dire qu'il que il n'y avait que l'existence moi qu'ils avaient la connaissance d'un seul Dieu. Et ces dieux-là a bien parlé à Caïn. Vous comprenez Donc ont, il a déposé son offrande et Dieu lui parlait, effectivement. Donc il y a eu un temps, effectivement, où quand même, ils avaient quand même la connaissance. Est-ce que vous comprenez Donc, même Satan, pardon, même, même les temps où ils étaient effectivement là, quand on parle effectivement des chapitres 6, effectivement aussi, mais ils connaissaient quand même. Il y avait quand même.. C'est maintenant, si vous pouvez quand même penser depuis des temps jusqu'à aujourd'hui, combien la corruption spirituelle, physique et tout a eu à pouvoir effectivement aussi être essainé. Parce que ce sont des, des, des milliers d'années. Ah oui, oui, oui, jusqu'à arriver dans ces temps où nous sommes effectivement. Alors, combien les pensées des gens, combien il y a eu beaucoup d'autres, effectivement, des, des, des, des esprits, effectivement, enfin, des, des, des, des de, de dieux, effectivement, qui sont donc sortis. Donc, la, la, la pensée des hommes a été vraiment corrompue. remarquez quand même, malgré que cette pensée des hommes a été corrompue, mais la pensée de l'existence de Dieu est toujours dans l'homme. Oui. Pourquoi Parce que personne ne peut effacer cela. Non, parce que l'homme en soi, qu'il soit un chiffre, je sais pas moi où c'est, au-dedans de lui, qu'il naît, je sais pas comment, au-dedans de lui, c'est écrit, Amen. que tu as appelé à adorer Dieu, oui, parce c'est pour ça qu'il a été écrit. bien sûr mon frère et ma soeur, l'intérieur de chaque être humain, vous le savez même les gens qui sont là, qui sont dans des, dans des villages, dans des coins, effectivement, aussi, qui arrivent à qui adorent les arbres, effectivement, ont des d'eux, il a quand même une conscience qui dit que ça c'est les biens et ça c'est les mal. Et qui peut le faire reconnaître, effectivement, que ça c'est les biens ça c'est les mal. Ils savent, c'est sûr, un, même s'il y a un corruption, effectivement, mais c'est parce que l'intérieur de l'homme, il reconnaît tout ce qu'il a, en fait, au-dedans de lui, la conscience, le subconscient, la mémoire. Tout ça, c'est pas toi qui l'a fabriqué. Ou peut-être c'est une idole qui a créé cela. Non, c'est Dieu qui a créé cela. Donc, il a quand même imprimé. Dieu est juste. Hein? Il a imprimé ça. ça mais c'est sûr de Satan. Donc, chaque homme qui est qui est créé et qui vit, il doit certainement avoir cette soif d'adorer. C'est comme, il <rire> comme une bille soupire après des courants d'eau, euh, bonhomme soupire après des dieux vivants, donc c'est-à-dire que dans l'intérieur de chaque... Alors, c'est comme cela que Dieu s'est manifesta maintenant lui-même, il parla maintenant à, à Noé, quand il a parlé à Noé, c'était dans un environnement où les gens avaient quand même la connaissance, quand même bien sûr que lorsqu'ils regardent le ciel, il y a effectivement ce qu'il y a autour d'eux, Effectivement, ils, peuvent, ils savent quand même effectivement qu'aucun homme n'a la capacité même de créer l'herbe. Même d'étendre de, de les cieux. Donc, c'est que le fait de voir, ce qu'on voit ce que, il y a un Dieu qui a fait quelque chose. Donc, effectivement, c'est normal. On ne peut pas, même si aujourd'hui, vous fabriquez les, de tout ce que vous voulez fabriquer, ça ne peut même pas égaler l'espace. Ce n'est pas possible. Là. Vous pouvez envoyer des fusées, ça n'égalera même pas ce que Dieu a fait. Est-ce que vous comprenez Donc, on, on reconnaît la grandeur, l'autorité de Dieu parce que c'est ce, ce qu'on fait là, effectivement. On doit le faire en photo. Ça respecte quoi Ce qui a été fait. Ah oui, bien sûr, effectivement, bon, la Il faut que tout soit, en fait, dans, dans le sens qu'on doit respecter ce qui existe. Mais ce qui existe, ce qu'il a fait, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc, ils avaient quand même cette connaissance. Et la Bible fait comprendre qu'effectivement que, c'est dans Genèse au chapitre 6, hein, nous pouvons juste, le euh, les lire avec vous ici, Genèse au chapitre 6. C'est ça, oui. Genèse au chapitre 6. Voilà. Il nous dit, cest lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent effectivement pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous vous souvenez, on en avait parlé de cela, hein ça vous rappelle encore, non? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mais, mais, mais, il dit car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous vous entendez? Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez, mais on ne va pas entendre on va quand même plus, plus, plus, plus rapidement. Mais c'est pour que, quand je posais la question, ça semblait comme si on hésitait. Regardez très bien. Cet homme qui a été créé par Dieu, Dieu n'a pas n'avait pas crié l'homme pour que l'homme puisse mourir. Est-ce que vous me suivez? L'objectif de Dieu c'est de créer un homme qui devait vivre parce que lui il ne va pas créer un être éphémère. Est-ce que vous comprenez? Qui tient et puis après il disparaît? Non, ça n'a jamais été le désir profond de Dieu. Parce que quand il a placé cet homme-là, <rire> il lui a dit c'est l'arbre des de, vies, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit mais ne touche pas, vous me suivez Amen. À l'arbre la connaissance du bien et du mal. C'est la première fois qu'elle l'a entend maintenant, qui est dans sa nature dans laquelle il s'est trouvé. Parce qu'il n'avait jamais, ne pouvait jamais connaître ce qu'est qu la mort, frère. C'est la première fois qu'il entend un avertissement qui lui fait savoir que le jour où tu en mangeras, tu mois Mais si toi, tu n'en manges pas, tu vivras. Et vous, vous savez, regardez, dans, dans les scènes écritures, je voudrais euh, quand même vous dire cela. Voilà. Voilà. Regardez comment Dieu exprime les choses pour que vous puissiez comprendre que ce que il dit est vrai. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. Vous me suivez bien Il a donné cette recommandation. Vous avez entendu Maintenant, regardez dans le chapitre 3 de la Genèse. Nous allons prendre l'Écriture qui nous dit. Verset 20, il dit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Mais ça être pardon. Hmm? Car elle a été la mère de tous les vivants. Vous suivez L'éternel dit, Dieu, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et il le revêtit. Il le revêtit. L'éternel dit, voici l'homme. Vous, vous entendez cela est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Vous entendez ça? De prendre quoi? L'arbre de vie et de faire quoi? Et, et, et le résultat, c'est quoi? Alors vous voyez? Donc effectivement, dans la position dans laquelle il était, l'homme n'était pas pour appelé à pouvoir vivre, à mourir, pardon. Vous suivez cela? Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Est-ce que vous suivez? Donc si cet homme Écrit pour qu'il puisse vivre, c'était pas pour qu'il vive simplement quelques années. Vous entendez cela? Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'était pour. -ce que, je veux que vous puissiez voir, parce que frère et sœurs, dans la Genèse, on voit les désirs, la pensée de Dieu, en fait. Et là, il nous fait savoir qu'effectivement, que si cet homme n'avait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'aurait jamais connu la mort. Parce que l'homme serait toujours resté attaché à l'arbre de vie. Alors s'il reste attaché à l'arbre de vie, il vivra éternellement. Vous voyez cela C'est pour ça que quand l'homme a mangé, je lui avait dit, non les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et vous voyez le nombre d'années que... Adam a vécu, il n'a même pas vécu un jour. Bon, vous le savez, parce que n'a même pas vécu un jour. Alors, remarquez très bien que, et néanmoins, pour que vous puissiez voir combien d'années un être humain pouvait vivre, et qu'il a démontré effectivement que les années pour Dieu à ce moment-là n'étaient rien. Cet homme a vécu 930 ans, 9, 3, 0, 10. Nous déjà, quand on arrive à 40 ans, on s'affûte. Mais 40 ans, c'était quoi pour, pour Adam? C'est vrai, c'est maintenant qu'on regarde ah, c'est pas possible. Ah, c'est comme que j'ai entendu, on parlait de dire, non, vous savez, une femme de 50 ans, plus, plus possible de faire, de concevoir, d'avoir un bébé. Une femme de 60 qui vous a dit ça et Je vous pose la question, vous le soeurs, parce que vous avez toujours des agités des... dans 50 ans, ah non, non, non, moi je ne peux pas parce que je vais. Si jamais au monde, c'était un mongol. Qu'est-ce que vous dites Donc vous-même, vous dites, Dieu incapable, mais bon, Dieu incapable de faire de moi une femme qui peut arriver à pouvoir vivre autant de. Mais si, mes frères et sœurs. C'est quand même extraordinaire. Vous savez qu'Adam a eu des, des fils et des filles aussi, oui. Bien sûr. 930 ans. La Bible nous fait comprendre. Hein? Il engendra. À, à 100 ans, il engendra. À 200 ans, il engendra. Il engendra. Il engendra. Vous connaissez, non Nous l'avons lu une fois parce qu'on n'a pas le pas pour aujourd'hui. Alors, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu regardes une soeur, tu l'imites effectivement, tu dis, ce n'est pas possible. Et puis sœur aussi, il prend ça aussi en lui, ben mon frère, parce que nous sommes mariés 40 ans, et puis d'abord, bon, on voit quand même qu'il est ainsi, mais Dieu est capable de tout restaurer, frère. <rire> si cet homme a pu vivre 930 ans, et la femme allait vivre combien aussi Parce qu'il en est quand même, vous comprenez, c'est pas qu'il changeait de femme tout le temps, chaque, chaque année ou chaque deux ans, non, non, non, non. c'était là sa femme. Est-ce que vous me suivez, frère et soeur Alors, il faut arrêter simplement d'avoir ce qu'on appelle, ce que les hommes pensent, vous gardez sur votre esprit. Non, Dieu est capable de faire l'impossible. Toi, seul, tu peux nous accoucher effectivement, aussi à 60 ans. Amen. Parce que, donc, Mais oui, bien sûr, monsieur. Amen. Dieu est capable de le faire. Amen. Mais bien sûr, vous dites, ah, oh, frère, ah, oh, frère, ah, oh, frère, ah, oh, frère, oh, frère. Oh, frère. Mais bon, quand on est arrivé à Abraham, Abraham, c'était déjà après Adam. Oui. Vous me regardez, vous doutez toujours. C'est ça, ça le problème, frère Dieu est capable de pouvoir même faire en sorte qu'une femme de 40, de 60 ans, 50 ans et puis accoucher. Amen, Amen. Vous voyez, vous n'avez pas été bien éduqué. Hein? Vous avez tellement, tellement confiant dans la science. La science a dit, la science a dit, madame, on voit que si maintenant vous arrivez, vous avez, ah, vous avez à quarantaine, 42 ans, 43 ans. Oh, madame, maintenant il faut penser à tchou, tchou, tchou, tchou, Parce que si vous tombez enceinte, maintenant, et quand on peut, je vous en parle, enfin bon. Si même vraiment 50 ans, 60 ans, vous allez avoir des enfants problématiques. Mais vous vous souvenez quand même, bon, je dis, c'est pas dans le sens là, mais nous avons eu quand même le cas, hein, d'une hein, soeur qui a eu un enfant mal formé, de l'eau dans la tête, effectivement, tout un tas de choses, vous connaissez On a regardé, effectivement, madame, c'est ça, on va évacuer, tout d'abord. Mais bon, elle est venue, on a prié. Déformé, tout ça, la tête, pas bonne, effectivement, quand on a imposé les mains, pas bon, elle va, on regarde. mais madame, c'est pas possible, vous avez vu quoi L'évangile. Mais c'est la vérité. Alors frères et sœurs, c'est d'arrêter toujours de pouvoir donner quand même la, la puissance à Satan, la, la, la gloire. C'est ça ce que vous faites effectivement. Ah non, non, non. Et quand 40 ah, oui, c'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini ou quoi Mais c'est Dieu qui rend fécond. C'est Dieu qui a dit. Allez et pied vous Soyez fécond. Donc c'est Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme en disant L'homme a dit, non, a dit non. Oh, oh, soyez stérile. Non, c'est la parole de Dieu depuis la Genèse. Depuis la jeunesse, soyez fécond. Donc effectivement, c'est ce que Dieu veut. Donc quand toi, tu as un peu, tu vois, ça, ça travaille, ça comprend, je ne sais pas voir. Tu dois savoir que je suis sûr que j'aurai un enfant parce que Dieu avait dit que soyez fécond. Quand il a crié, quand il m'a crié, il, doit être, il avait dit que soyez fécond. Donc je ne peux pas être comme ça sans bébé. Donc, quand je veux un bébé, je mettrai à genoux par terre. Seigneur, souviens-toi de ta promesse, de ta parole à toi. Dieu se souvient. Amen. Nous, nous faisons toujours, ah, le médecin a dit, oh là là, on a regardé, on a madame, madame, madame, on a regardé. Votre sœur est là. Oui, c'est la vérité. On a même dit, je vous l'ai déjà dit, dit monsieur, vous pouvez déjà commencer à pouvoir préparer les sacs. On m'a dit. Parce que dans quelques mois ici, dans quelques mois, on a tout fait. Et même si elle pouvait... Elle même... Et puis en plus, on dit que monsieur, impossible d'impossible, elle ne peut même pas tomber enceinte. On a tout regardé, on a vu que son intérieur, patati, patata, patati, patata, ils ont fait une litanie. Comme ça, d'ailleurs, on va encore opérer. Elle était moins. Rien, rien, de rien, rien, de rien. Sec, il est sec. Et puis, dans quelques, quelques jours, en tout cas on vous a prévenu parce que bon, il faut préparer déjà pour les sacrés, pour les obsèques et tout ça, ainsi de suite. Je les regardais seulement. Parce que c'est ça ce que les médecins nous donnent. Et je les comprends, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Il dit la chose ne change pas et puis la personne continue à pouvoir Mais ce n'est pas possible. Et ils donnent leur ordonnance, effectivement. Et quand on donne cette quand on donne déjà leur synthèse et tout ça, parce qu'on a tout fait examen dans les tubes, dans la tube, d'affaires, sortir, faire rentrer. Il n'y a rien. Même les tuyaux entrés là-bas, partout, il n'y a rien. On ne sait rien faire. Ça ne change pas. Quel médicament on donne On ne sait rien faire. Bon, on m'a dit ça, mon frère. Il est là. Et vous savez ce que moi j'ai dit Je regardais, j'ai dit, merci puis je suis retourné dans la chambre où il était à l'hôpital. Je le regardais, j'étais triste, j'ai dit c'est pas possible, Dieu. Et puis je suis rentré, j'ai dit Seigneur, quand toi tu m'as dit de pouvoir apprendre, tu ne m'as pas dit qu'il allait l'enterrer Ah non, ce n'était pas ça que j'ai entendu. Ah ben oui, non, non, non, non, non, non. Il dit tu es le seul Dieu qui restaure toutes choses. Ah ben ouais. C'est Ce que les médecins ont dit, c'est leur droit. Ces frères, on ne vous prêche pas des choses qu'on dit, qu'on a un Non, non, on a vécu des choses dans notre vie. Ah ben oui. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai prié, oui monsieur, oui madame. Et c'est Dieu là, il vient il me dit, oui, tu auras un fils. C'est la vérité frère. Ce n'est pas, pas pour rien qu'il s'appelle Jacob, mais c'est vrai. Il dit, tu auras un fils, bien sûr. Et aussi, elle prie aussi, Dieu l'a vit, C'est vrai. Frère, on a dans notre vie, c'est Dieu que nous servons. Nous savons pourquoi nous accrochons à lui. Qu'on soit mal, dans les moments difficiles, on est toujours là. Parce qu'on connaît ce qu'il a fait. Vous savez que quand il est tombé enceinte, le médecin le regardé et dit, c'est pas possible, monsieur. C'est pas possible, madame. Et même quand Jacob est né, oui, bien sûr, on a appris avec des papiers mignons. Ah oui, pas, monsieur, vous, vous, vous, vos enfants, c'est autre chose. Hein? Mais nous, on a souffert, nous savons, on a appris avec des papiers mignons. On, a, on est parti vite avec l'enfant pour déposer quelque part pour voir, ce n'est pas, pas un enfant avec beaucoup de microbes, de ceci, qu'il a des. On a commencé à examiner l'enfant. Dès sa naissance, on a coupé ici. Bien sûr, pour voir. Mais monsieur, madame, bien sûr que oui. Et moi je ne disais rien, je suis resté tranquille. On a examiné dans le bullet, dans ceci, avant de lui donner. Hein, on a même quel jour, on ne peut pas donner. On a examiné, on a examiné. Et le bébé était sain et sauf, sans, sans microbes. Il n'avait rien. En bonne santé, mais ben vous le voyez quand même, non Ah mais bon, bref. donc bref, c'est pour que nous comprenions une chose qui est très importante, mon frère Nassar. C'est vrai que, bon, je respecte, tout le monde va à l'hôpital. Mais un médecin n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi. Vous faites tellement confiance, il dit, mais bien sûr, il voit la chose, c'est normal. Combien de cas que. C'est lève-toi. Il est là. Elle est là, non pas une fois, elle est là. Vous, vous connaissez son témoignage, non Mais c'est, me dit, mais madame, tu vas mourir parce qu'il est fait tous, il est fibromisé, fibromisé, fibromisé, et c'est impossible. Alors il dit, madame, il faut qu'on puisse simplement faire en sorte que ça sort, mais fais attention, sinon tu vas mourir, parce qu'on ne sait même pas comment on va faire. Et quand ça va faire mal, effectivement, vous entendez, il courait vite à l'ambulance. Elle est sortie de son bureau de médecin, elle n'a pas dit, je ne sais pas, assieds-toi, ma bébé. Ah, non, non, non. Elle a dit une chose, elle a dit, mais Seigneur, Seigneur mon Dieu, Amen. si je trouve simplement ton serviteur dans son bureau, Amen. je sais qu'à cette heure-ci, il n'est pas souvent là. Mais si je le trouve quand j'arrive là-bas à son bureau, je suis sûr et certain que toi, tu as déjà répondu à mon problème. Amen. Oui, avec, on lui a dit que là, c'est impossible parce que bah, en, à de, la, la manière dont c'est tout fait comme cela, Et bien l'enfant va tomber, mourir et puis il ne pourra même pas se développer. Et puis, elle vient ici, elle travaille, travaille, travaille. Moi aussi, où j'étais, c'est moi, je dormais. Et puis, paf, on me réveille pour que j'aille venir travailler. Parce que j'étais toujours là, en train de mon bureau. J'ai dit, j'écris j'écris, bref, bon. Et alors, je sors là pour aller au petit coin là-bas, en bas. Puis, je rentre, je claque la porte. Elle était ici, ça ne savais pas que j'étais là. Hein? Et entend un clic, la porte se claque. Elle dit, non, ce n'est pas possible. Elle sort et puis, elle revient. Et puis, ça mène à la porte de chez mon bureau, ici. Elle frappe. Et puis, je dis toujours, il y a Et puis, quand il ouvre la porte, elle me voit. Et elle a sauté de joie. Oui, oh, suis content. Mais moi aussi, je dis, mais elle est contente parce que, bon, elle me voit le matin. Mais je ne savais pas ce que c'était dit avec lui pour Dieu. Il a commencé, moi aussi, je dis, oh, je suis aussi content. Content d'aller le voir, mais elle était plus contente. Le... Oui, bien sûr. Eh bien... Aïe, je suis heureuse, je suis content. Moi, je dis, moi aussi je suis heureux, pour te voir. Je dis, ok, à Dieu. Et puis il me dit, j'ai hâte de te parler. J'ai dit, oui, oui, c'est quoi vous connaissez Il dit, voilà, ben, je suis parti à l'hôpital, là quand tu me vois là, j'étais un bébé, mais ce bébé ne peut pas vivre, ne peut pas naître parce qu'il y a tellement de fibromes, il est tellement enfilé, enfilé, enfilé, on ne sait même pas quoi, mais pour simplement, on doit le faire sortir, il vivra jamais. Mais aussi, il faut faire attention. Il faut vous le dire elle-même, hein, en détail, hein. Puis il faut faire attention parce que quand on va te forcément, si toi aussi tu vas vivre, parce que c'est tellement dangereux. C'est ça, non, ma soeur. Et alors, euh, il est venu, il m'a parlé de cela, il dit, mais j'avais dit au Seigneur que si je trouve ton serviteur dans son bureau ce matin, je suis sûr et certain que pour moi tu as exaucé. Alors il me raconte ça, je la regarde. J'ai dit, dans ton ventre là, dit oui. C'est du... oui. Et puis le médecin te disait, oui, tu as vu, oui. Il dit, mais, Et tu crois de tout ton cœur que si je prie pour toi, ces fibromes-là vont complètement disparaître et l'enfant sera bien dans son intérieur, dans son environnement. Il me dit, je le crois. C'est la foi. Hein? J'ai dit, bon, viens, on va a rentré, c'est ici là. Elle s'est mise à genoux avec foi. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié, je lui ai dit, « ma soeur, c'est terminé, tu peux aller. Et quand je lui ai dit ça, elle a cru. Elle est partie. Mais regardez, quand il est parti rentrer chez elle, et là, ça a commencé, les douleurs comme le médecin avait dit, mais ça va faire mal, à ce moment-là, vite l'ambulance, et revenez ici. Ça fait mal, mais sœur n'a pas pris l'ambulance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Frère, nous avons un témoignage de frères et sœurs. Elle n'a pas pris l'ambulance pour partir. Il dit, non, on a prié pour moi, moi je sais que Dieu agit. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, je pense, il est maintenant parti parce qu'il avait rendez-vous avec le médecin pour qu'on puisse voir comment faire sauter de la chose. Hein. Et il partait tout en souriant. Nana, arrivé là, comme le médecin voit, la naine, il me pose la question. « Ça va, Est-ce que ça a eu un point ?»« Oui, j'ai eu mal. »« Ah !» Alors là, on sait. C'est ça. Hein? On voit que maintenant, on va voir maintenant quelle taille ça a pris. Il a mis son ventre. Alors on prend toujours la boule, c'est toujours la boule. Hein? Oui. Pour voir la taille, la dimension. On passe la taille. Oui. On passe. <rire> que Dieu te bénisse. <rire> on passe la boule, effectivement. Elle voit, elle voit le médecin qui.. Alors il demande, docteur, ça va. Il dit, madame, attendez. On passe la boule, elle dit, mais Alléluia. Il dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait Il dit, mais pourquoi madame Il dit, mais madame, on ne voit plus rien. L'enfant est bien libéré. C'est les Joseph qui chantent pour vous ici, là, là, là, là, là, Mon frère, nous avons un Dieu. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Notre Dieu, il, il, il est merveilleux. Même s'il dit rien, c'est toujours le Dieu qui agit. Son silence veut dire quelque chose. Et c'est vrai. Parce qu'il ne peut pas faillir. Non. Il ne t'a jamais crié pour t'abandonner. Non. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Alors tu as quelqu'un qui est présent, qui peut agir pour toi. Lève-nous et prie. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes heureux de pouvoir avoir un Dieu comme toi. Peu nous importe la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, Seigneur. Tu as démontré que tu étais l'alpha et l'oméga, Seigneur. C'est lui qui commence une œuvre et c'est lui aussi qui l'achève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous accrochons à toi, nous te remercions et nous sommes infiniment heureux, Seigneur, de pouvoir réellement ta voix. Tu es tout notre bien, mon bien-aimé Seigneur. Non seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous t'avons tout confié, mon bénévole Père Saint-Dieu. Pour le nôtre, nous sommes vraiment rassurés, Seigneur. Nous sommes vraiment dans la paix, Confiant encore davantage, mon roi. Tu es notre force, bénévole Père Saint-Dieu. Et c'est sur toi que nous nous appuyons, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh Dieu, notre corps que nous avons, que ce soit les intestins, que ce soit le cœur, que ce soit les reins, que ce soit le foie, que ce soit tout, Père. Tout cela a été créé par toi, mon sauveur. Tu en es l'auteur, mon bien-aimé père Saint, Dieu. Tu connais son fonctionnement. Tu connais réellement combien, dans quelles conditions Seigneur, tu, tu es capable de pouvoir restaurer, redonner le fonctionnement normal, mon père Saint, Dieu. De tous les organes, mon béné père tu sans Dieu. Et tous les microbes, mon -père, père Dieu. Toutes les contaminations, tu es capable de voir aussi ôter au cela. Tu as créé le corps d'une manière particulière, mon roi. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Merci encore pour ta bonté. En ce jour où nous sommes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et la grâce et la joie de voir moi te voir encore à l'œuvre, Père Saint-Dieu. Seigneur, dans le corps de l'homme, Père saint Dieu, tu as dit que c'est vraiment le temple, ton temple à toi, mon, mon Père Dieu. Les démons ne peuvent pas siéger, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ils doivent être chassés, mon roi. Nous te remercions parce que tu le fais, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh nous te remercions pour le pouvoir, l'autorité que tu as donné à ton peuple, mon bénémoine, Père dieu À ton église, à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. À ceux qui croient en toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, louange et honneur à toi. Nous sommes à toi et nous te remercions pour ce temps et le moment que tu nous encore la grâce de pouvoir avoir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu toi la puissance et la victoire. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour cette grâce, mon béni, Père Saint-Dieu, qui nous accorde Père, de pouvoir marcher avec toi, Père. Tu nous fortifies encore dans nos membres languissants. Bénis ton peuple ici, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, qu'il ne faiblisse point, mais qu'il soit toujours fortifié par toi, nous te remercions. Peu nous importe, mon roi. Ce qui est plus important pour nous, Seigneur, c'est vraiment toi. Et, et nous accrochons à toi, nous accrocherons davantage mauvais mauvaises de mes personnes. Nous ne sommes pas de ceux-là qui faiblissent et qui abandonnent, qui restent la paix du mission assis, mais nous sommes là de ceux qui croient en toi et qui encore la marche mauvaise de mes personnes, Dieu. Et nous sommes fortifiés par la foi. Et ta parole à toi, Père Saint-Dieu, nous réjouit le cœur, mon bien-aimé Père, Dieu. Et nous console, oh Dieu, par la consolation que nous apportent les saintes Écritures. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, Seigneur. Sois béni, toi, le temps de la vie, Seigneur. Sois béni, Père Saint-Dieu, le consolateur, Père Saint-Dieu, le donateur de tout don excellent, mon béni, aimé Père saint -Dieu, le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui conduit encore en ses jours, Père. Nous te remercions mon bien-aimé Père saint Dieu Seigneur nous avons entendu parler de toi Nous, nous t'avons vu mon bien-aimé Père saint Dieu Nous t'avons expérimenté mon bénéme Père du Nous avons goûté combien tu es tellement bon C'est pour ça que nous nous accrochons à toi Nous marchons avec toi mon bénémoine Père au oh Dieu Nous sommes certains de toi oh Dieu Et certains de ta puissance qui relève Merci parce que tu es vivant mon sauveur Merci parce que tu manifestes ta bonté à notre endroit Sois béni, Alléluia. sois glorifié, sois toi, nous te demandons cette grâce de la nation, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le signal de la victoire déjà brille au ciel, la couronne. And I'm not